Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très ravi de vous retrouver par cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du jugement. Ne jugez point. On entend souvent des gens, des frères et sœurs, parler de, de ce sujet. Et par la grâce des dieux, nous allons retourner dans la source pour voir qu'est-ce que c'est le jugement dans la Bible. Et donc, nous allons essayer justement d'apporter un éclaircissement par rapport à ce sujet. Euh, donc euh, à chaque fois qu'on essaye de, de parler, euh, de prêcher Et euh, souvent les gens brandissent euh, ce chapitre de Matthieu 7 verset 1 Mais nous allons voir exactement ce que ça veut dire euh, par la grâce de Dieu Parce que euh, dans la Bible euh, il faut toujours euh, euh, savoir quel est le contexte euh, du verset et du chapitre C'est très important Donc euh, lisons sans plus tarder Matthieu 7 verset 1 Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés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 Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Voici donc euh, ce verset que euh, la plupart euh, des faux prédicateurs, de faux pasteurs, des évangélistes, des faux euh, euh, archibishops' d'accord, et même parfois aussi euh, certains de l'air fidèle, ils brandissent euh, ce verset à chaque fois qu'on qu'on essaie de les recadrer, a, à chaque fois qu'on essaie de les dénoncer euh, et qui n'est qu pas bien. Bien aimé, il faut comprendre ce verset. Qu'est-ce que cela veut dire D'abord, une chose le jugement dont on parle ici, il ne s'agit pas du jugement au premier degré, d'accord Car le jugement au premier degré, il n'y a que Dieu qui le fera, d'accord À la fin euh, des temps. Mais là, en fait, il s'agit d'un reproche, d'accord Il s'agit de recadrer, de reprendre quelqu'un qui est dans le faux. Et cela veut dire quoi, en fait, ce verset de Matthieu 7, 20, euh, Matthieu 7 verset 1 Cela veut dire que si moi, je euh, suis en train de reprendre quelqu'un qui, par exemple, est en train de voler, qui est en train de mentir, en train de tuer ou autre chose que vous connaissez, moi-même, euh, qui reprend cette personne, je ne dois pas être en train de faire la même chose. En un mot, cela veut dire quoi Que si je reproche quelque chose à quelqu'un, il faudrait que moi en retour je sois l'exemple d'accord faudrait pas qu'on me trouve dans la même chose c'est ce que ça veut dire ne jugez point d'accord et le verset est clair je ne peux pas défendre à quelqu'un de faire euh, euh, euh, d'escroquer de voler je ne sais pas quoi et moi même je suis dedans c'est ce que ça veut dire or oh, bien aimé comme je dis là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 Car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Voilà ce que ça veut dire, bien-aimé. Là, ce que nous faisons ici, ce n'est pas un jugement au premier degré, comme je vous l'ai dit, mais ce sont des reproches. Pourquoi Parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, d'accord et il n'y a que l'esprit de Dieu qui peut connaître les choses de Dieu, d'accord Il n'y a que l'esprit de Dieu qui peut nous enseigner les choses, euh, les choses véritables de Dieu, d'accord Or, là, l'homme spirituel, c'est celui qui a le discernement, d'accord C'est celui qui a, a cette capacité, qui a reçu cette grâce de comprendre les choses de Dieu, bien sûr De comprendre le langage spirituel et il peut justement reprocher, il peut recadrer, d'accord Ce n'est pas un jugement comme on l'entend souvent Voici ce que Paul dit à Timothée. Timothée, 2 Timothée 4, verset 1, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre, en toutes choses supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère Voilà ce que nous faisons bien aimé Donc il ne s'agit pas de dénoncer pour dénoncer Si nous dénonçons parce que Par la grâce de Dieu nous avons compris Que ce qu'ils font pour la plupart aujourd'hui C'est du faux D'accord Donc si nous dénonçons Ce n'est pas dans le plaisir de dénoncer Parce que Et justement l'esprit nous convainc de le faire Comme on vient de voir dans 1 Corinthiens. Il n'y a que l'esprit de Dieu Qui peut connaître les choses des dieux Aujourd'hui bien aimé tous ces prédicateurs, tous ces pasteurs fondateurs, leaders, je ne sais pas quoi, qui n'acceptent pas de reproches, qui se cachent derrière, ne jugent point, savent ce qu'ils font. Car dans le corps du Christ, qui est l'église de Christ, nous devons nous reprendre, nous devons nous édifier les uns les autres. Et c'est cela d'ailleurs la marche de la vie chrétienne. Il nous demande de nous exhorter. Et, et dans, en, en s'exhortant justement, on doit se reprendre. On doit se récorriger, on doit se corriger les uns les autres pour que justement notre marche soit parfaite. D'accord Je vais vous dire une chose, bien aimé. Serviteur, un disciple de Dieu qui n'accepte pas le reproche, il n'est pas de Dieu. La Bible dit que Moïse parlait avec Dieu, Dieu créateur, mais il s'est fait recadrer par Jétro, qui n'était qu'un païen, son beau-père. N'est-ce pas La Bible dit que trois a vu, a, a vu comment Moïse jugeait le peuple du matin au soir. Il lui a dit, Moïse, mais que fais-tu Tu vas t'épuiser en continuant comme cela. Change de stratégie. La Bible dit que Moïse a effectivement accompli ou a suivi le conseil de son beau-père qui n'était qu'un païen. Donc, bien aimé, si vous voyez un, un, un pasteur, un apôtre ou je ne sais quoi, ils ont des titres Te disent que, laisse-moi il n'y a que Dieu qui peut me juger c'est un faux, parce que justement, ils ne connaissent pas la parole du Seigneur la Bible dit qu'un homme spirituel juge de tout, d'accord l'homme spirituel ici, c'est celui qui a le discernement des choses de Dieu il peut redresser, il peut censurer il peut rappeler à l'ordre c'est cela la parole du Seigneur bien-aimé donc ce n'est pas un jugement au premier degré, car il n'y a que Dieu qui va condamner justement les mauvais, au dernier jour. Mais là, il s'agit de recadrer, de ramener à l'ordre ceux qui marchent dans les désordres, ceux qui marchent justement dans l'ignorance et la tromperie. Vous savez, il y aura toujours des faux bien-aimés. Euh, de Pierre euh, euh, 2, verset 1, il y a parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Et qui régnant, euh, qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Écoutez bien. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. D'accord Eux que menacent depuis longtemps la condamnation. Ils sont déjà perdus. Et donc la ruine... Euh, euh, euh, dans, et dans la ruine ne sommeille point Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché Mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres Et les réserve pour le jugement Voilà bien aimés Il y aura toujours des faux Et ces faux là nous devons les dénoncer Comme dit Ephésiens 5.11 Nous ne devons pas participer à leurs œuvres infructueuses Ce n'est pas normal aujourd'hui quand on vous vend de l'huile d'onction, soit disant que c'est de l'huile qui vient d'Israël, ça donne de l'onction, ça donnerait de la guérison. Ce n'est pas normal qu'on vous vende de l'eau bénite. Soit disant que ce serait une eau sainte. Ou si tu, tu buvais ou tu venais à, à, à se laver avec, tu auras de la guérison. Ce sont, n'est-ce pas, des sectes pernicieuses qu'il faut dénoncer. Ces gens qui vous demandent de l'argent à longueur de journée. Nous devons dénoncer ces choses, bien-aimés. Ce n'est pas un jugement. Nous devons dénoncer ces choses pour qu'ils puissent se repentir. s'ils sont réellement des dieux. Ils vont revenir à l'ordre et ils vont prendre le bon chemin. Donc, bien-aimés, soyez bénis. Je vous retrouve très bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube MG Indigné pour ne manquer aucun enseignement.